Je ne sais pas pour vous, hein. mais quand vous vous séparez de nous, parce que d'après vous, hein, c'est toujours vous qui nous laissez. Quand vous partez expliquer à vos amis, là, vous dites que c'est vous qui nous avez laissé. Ce n'est pas grave. On accepte. Vous nous avez laissé. Quand on vous demande pourquoi, non. Elle est, elle est méchante. Non, elle est mauvaise. Non, elle est d'une jalousie maladive. Non, bon, c'est une femme à scandale. Non, elle n'aime pas mes parents. Non, toujours vous avez quelque chose à dire. On accepte. Mais quand on se laisse là, que le temps passe, normalement, nous, les mauvais, là, Dieu doit nous punir. Ou bien, vous, les bons, Dieu doit vous élever. N'est-ce pas? Mais, il savait que votre six devient neuf. Bon, Dieu ne vous a pas béni Où on vous a laissé même là. Vous avez dégringolé. Maintenant nous, Dieu nous a béni. Où Dieu nous a béni là Vous avez un ami incrédule là-bas qui sort de nulle part pour nous appeler. Ma belle, vraiment, oui. Oui. Hey, hey. mon ami broie du noir, hein, Revient à des meilleurs sentiments. On t'aime toujours. Qui n'a qu'à revenir où Moi, délaissé, battu, pour prendre badef. Attends. Mais C'est chien qui vomit et puis il C'est mouton qui broutent où on l'a attaché. Il fait caca là-bas, il fait tout là-bas et puis il mange. Devenu prend qui? Ton ami, j'ai laissé, il pesait 52 kilos. Maintenant, il a 20 là. Et puis j'ai pris prendre mon argent pour le nourrir encore. Regarde, on va commencer à se convoquer devant le procureur de la République. Hein. Je vous le dis, hein. Laissez nos noms, hein. Parce qu'on s'est laissé, là. Chacun a qu'à à son carrefour. Il faut venir, mon ami, broie du noir.